Ok, bonjour tout le monde. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, le 16 février 2022, mercredi, il est 17h46. Donc, euh, je mets l'enregistrement euh, sur la, la question euh, de tout ce qui, ce qui définit euh, Sa Majesté la Reine ici, parce qu'il y en a plusieurs qui se posaient la question. Pourquoi la, la monarchie? Pourquoi le pouvoir exécutif? Donc, je vous donne l'explication exacte de ce qu'il y en est de ça. Et vous pourrez en juger vous-même. Donc, on va commencer immédiatement. On va voir ce que ça va donner. Bon, pour, pour moi, ça devrait être bon. Notes, parce que, euh, voilà. Ça mes Voilà. J'espère que vous avez préparé des, des questions. Je ne <rire> Ah, bien, la question hier, c'est la tête que je vous avais posée, puis finalement, je, je, je, dans votre vidéo, je mets tout, sauf que là, quand vous avez dit que la reine était importante, je me suis dit, comment ça? Euh, C'était la question là, principale de votre live à vous. Oui. Mais pourtant, c'est euh, euh, c'est pas mm -hmm. d'hier. Vous savez que le Canada, ici, c'est une monarchie constitutionnelle. OK? Donc, il y a un pouvoir exécutif, qui appartient à la reine, et les juges sont au service de la reine. La reine, c'est le souverain. ok Peu importe qui la représente, la reine, c'est le souverain, mais il faut que la reine soit là, puis il faut qu'elle puisse euh, diriger, qu'elle puisse tout simplement euh, voir comment fonctionnent euh, les mandataires qui sont euh, sous son autorité, parce qu'elle devient, elle est mandant, elle, la reine. Elle n'est pas supposée d'être mandataire, contrairement à ce que dit le gouvernement. Donc, le gouvernement, quand il dit que la reine, elle est mandataire, c'est que la reine euh, devient automatiquement au service du gouvernement, alors que ce n'est pas du tout ça. Et ceux qui font ça sont automatiquement en haute trahison contre la reine. C'est l'emprisonnement à perpétuité. Vous comprenez? Donc, ce donc, ce qui arrive, c'est que la reine, qui est au pouvoir exécutif du Canada depuis 1877, depuis l'acte de l'Amérique du Nord britannique, bien avant ça aussi, mais quand même, il y a eu quand même la Constitution du Canada, puis ici, c'est une fédération, c'est pas une confédération comme telle, c'est la fédération canadienne, c'est un dominion, donc il y a un seul gouverneur général, et le gouverneur général, lui, il est représenté dans chaque province par un lieutenant. C'est le lieutenant du gouverneur général, le gouverneur général je trouve va être celui qui, qui répond à la reine et qui rend tout simplement, les, les, qui, qui est le messager de la reine. Donc, s'il y a un désaveu euh, qui doit être prononcé contre une loi qui est inconstitutionnelle, euh, ben, automatiquement, euh, ça passe par le gouverneur général. Et là, le gouverneur général doit quand même aviser Sa Majesté la Reine en Conseil en Angleterre pour aller faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, ben c'est certain qu'on ne va plus en Angleterre, et puis depuis le statut de Westminster de 1931, ben la, la, la monarchie, ils l'ont simplement euh, supprimée, mais bien avant ça, parce qu'il y avait quand même euh, le Bill Proforma, puis euh, ça, ça, ça date de 1774, et le fameux Bill Proforma en question se trouve, euh, si vous voulez, à. À, à, à placer les procédures, les règles de procédure, et les règles de pratique au-dessus de l'autorité du monarque, donc du pouvoir exécutif. Donc, ce faisant, depuis 1774, le pouvoir législatif de l'Angleterre et le pouvoir exécutif ne font que sous la même chambre, la chambre législative. Donc, euh, les premiers qui ont trompé ou qui sont en haute trahison contre la reine, c'est le gouvernement britannique. C'est en Angleterre. Vous comprenez, c'est pas ici au Canada. Là. Ouais. Et euh, le Québec, ici, ça a été celui qui a, qui, dans le fond, qui a traîné le plus longtemps, hein, de tout simplement euh, retirer complètement Sa Majesté la Reine. Puis il l'a fait d'une façon vraiment euh, arbitraire. Puis euh, quand ils ont euh, emprisonné l'honorable euh, Lise Thibault, qui était lieutenant-gouverneur ici, et qui a, en plus d'avoir été déshonorée, ils l'ont puis elle a perdu, euh, elle a fait faillite en vue de ça, alors qu'elle ne savait pas en 1997, quand elle a été euh, nommée lieutenant-gouverneur par euh, le gouvernement euh, du Canada, si vous voulez, euh, elle ne savait pas qu'il n'y avait pas de souverain ici depuis 1985, vous savez. Et euh, ça, ça c'est l'article 2 de la loi du Parlement du Canada, qui stipule la, la dévolution de la couronne. Et la dévolution de la couronne, euh, ça dit à l'article 2 que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de de le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Donc, voyez-vous comment c'est hypocrite ce qui se passe dans l'administration politique et judiciaire du Canada. Et n'oubliez pas que le Canada, le, le, le pouvoir le plus important, l'institution la plus importante qui gouverne le Canada, c'est le barreau du Québec. C'est les avocats du barreau du Québec qui ont l'autorité sur toutes les, les politiques gouvernementales, parce que c'est eux qui occupent les postes les plus importants au Parlement du Canada. Vous me suivez Oui. Oui, même si je ne pourrais pas tout me souvenir, de ce Non, ça, je ne me souviendrai pas, mais au moins, vous allez pouvoir l'entendre, vous allez pouvoir l'écouter. Vous allez pouvoir, quand oui. je vais vous envoyer le lien, vous allez pouvoir l'écouter, vous allez pouvoir euh, peut-être en discuter avec d'autres personnes, c'est public cette chose-là. Vous comprenez, il n'y a rien de confidentiel là-dedans. Là. Non, non, non. Moi, quand je donne l'information, je suis une personne responsable, contrairement au gouvernement. Vous euh, êtes oui. la première personne qui me pose une question comme ça puis qui me demande de, de m'expliquer. Donc, euh, oui, je ne vais pas trop loin, je vais continuer quand même à vous expliquer ce qu'il y en est. Donc, euh, ce oui. qui est arrivé, c'est qu'ici, ben, euh, euh, les Thibault, ça a été simplement une magouille, si vous voulez, ça a été une planification qui s'est faite semble-t-il, avec 80 bosserons et euh, les médias d'information, dont euh, Québec en communication, pour se débarrasser de la reine. Là, aujourd'hui, vous savez que euh, la Cour d'appel du Québec, jusqu'en 1974, portait le nom de Cour du banc de la reine. Mais en 1975, c'est devenu la Cour d'appel du Québec. Et la Cour d'appel du Québec, depuis la l'affaire euh, de l'honorable Lélie Thibault qui est emprisonné, puis qui a été déshonoré, puis qui a ont, qui ont mis en prison, mis la représentant de la reine en prison, ça c'est un scandale, c'est le plus gros scandale que porte le Canada actuellement euh, dans les annales de son histoire, si vous voulez, depuis le début du Canada. Bon, ça, ça ne se faisait pas, ça. Vous comprenez? Et ce qui arrive, c'est que l'article 93 fait, faisait de le chaque. Euh, personne, chaque mature humaine. On ne dirait pas le mêmes personne parce que les mêmes personne juridiquement, c'est la propriété du gouvernement et ça n'a pas de vie Mais je vous expliquerai ça une autre fois. Donc, ce qui est arrivé, c'est que euh, la reine euh, en question, euh, euh, quand Louis-Thibault a été tout simplement emprisonné, ça a été débattu, ça, euh, devant la Cour du Québec. Ça l'a passé en Cour supérieure. La Cour supérieure a refusé euh, de prendre le dossier de de stibos, et euh, ça s'est pas rendu en Cour suprême, euh, tout était refusé. Donc c'était déjà un complot des euh, plus euh au Canada, contre le lieutenant gouverneur ici, pour flasher le lieutenant gouverneur. Mais si on revient à l'article 93, qui, qui, était, euh, qui garantissait l'enseignement de la religion catholique et protestante ici au Canada, parce que protestant et catholique, c'est bien c'est Notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que vous soyez protestante ou que vous soyez catholique, quand on, on, on fonctionne avec euh, l'article 93, on a droit à l'enseignement religieux catholique euh, et protestant en Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, ça a été abrogé en 1997 euh, par euh, Lucien Bouchard et le Parti québécois. Vous comprenez euh, moi, j'ai débattu contre l'abrogation de l'article 93 devant la Cour supérieure du Québec dans le dossier, euh, c'est le dossier 500-05-031-133-976. Donc, c'était en 1997. Et j'ai perdu. Et c'était quand même les, Angles, les Anglicans, ben les protestants ainsi que les catholiques qui avaient eu au delà de 240 000 signatures contre l'abrogation de l'article 93. Et euh, malgré tout ça, euh, ça a été euh, rejeté du regard de la main par euh, le premier ministre, parce que c'est le premier ministre qui devient le souverain. Donc, quand vous dites que vous vous débarrasser de la reine, jamais, jamais vous allez vous en débarrasser. Jamais parce que le mot « on a su que ce soit la ou roi », ça appartient à ceux qui s'en emparent, qui vont chercher le pouvoir souverain pour tromper le peuple. Vous comprenez C'est pas plus compliqué que ça, là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, euh, là, on en Angleterre, par, par le premier déco-format, si on vient en 1774, euh, ça se trouve être la législature, la chambre de législative, qui l'emporte sur le pouvoir exécutif. Donc, ici, le Québec, en effet, les articles 71 à 80 l de l'Acte de la euh, nord britannique de 1867, c'est quoi le bicameralisme législatif C'est qu'on la famille législatif. Le Conseil législatif, donc ça fait les chambres. Donc, euh, il ne faut pas adopter loi, sans que les chambres aient accepté. Et le conseil législatif appartenait à la reine. C'était le lieutenant-gouverneur en Conseil. Et il y avait, il y avait le lieutenant-gouverneur, vous comprenez. Mais euh, ça, ça a tout été. Euh, ça, ça a disparu en 1968. Mais, pour votre formation, le Québec, euh, c'est un pays depuis 1960. Là, euh, par euh, la convention de l'AE, c'est l'article 494 euh, du Code de procédure civile, euh, et qui fait que le Canada, ben, c'est un État national, et le Québec, c'est un État national aussi. Mais euh, s'il si est reconnu à l'AE, parce que Canada, qui était dans le Code de procédure civile ici, le droit civil et le Code de procédure civile, ça appartenait au Québec. Mais quand je lis la loi sur l'organisation, le chapitre 4 de l'an 2000, euh, euh, il y a eu une aboût qui s'est euh, dressée formellement entre le Fédéral et le Québec euh, pour compléter autant contre les Canadiens que contre les Québécois. Mais là, je vais revenir encore à la reine, parce que tantôt, je vous parlais euh, de la Cour d'appel et, et la Cour du banc de la Reine. Je ne sais pas si vous souvenez de ça, donc la Cour du banc de la Reine, ça s'est terminé en 1974. En 1975, il y a eu la Cour de l'Appel du Québec. Ces deux tribunaux-là, ça, ce sont les tribunaux les plus importants au Québec. Parce que si on part en Cour supérieure, automatiquement, on va devant la Cour du Mans de la Reine. Ou devant la Cour de d'Appel, étant donné que la Cour du Mans de la Reine s'est terminée en 1975. Et là, c'est la Cour du Mans de la Reine qui les file, qui les tranche, si vous voulez. Mais, euh, depuis l'appel de Louis Stibault, la Cour d'appel a pris le contrôle de l'administration. Ça, c'est vraiment euh, invraisemblable. C'est vraiment... Euh, c'est la plus grande infraction qui peut exister. Et le Barreau du Québec a utilisé l'article 67 euh, du, euh, de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, qu'on n'a pas signé, pour dire que, euh, non, le... Comment je peux dire non, le, le pouvoir exécutif, si vous voulez, euh... euh de la reine, ben, ils sont, euh, euh, Donc ça, donc simplement dit que c'est la Cour d'appel qui devient euh, l'administrateur du bureau du gouvernement, donc du lieutenant gouvernement. Donc ça, ça veut dire que c'est la Cour d'appel qui est plus la Cour du nom de la Reine, qui administre l'autorité suprême du Québec, qui est le lieutenant du gouvernement. Vous comprenez? Donc, vous n'a pas seulement que vous soyez, mon arciste est que vous croyez à la reine ou non, ça ne donne absolument rien, étant donné que tout ce qui se passe ici ben c'est complètement euh, illégitime, illégal, inconstitutionnel, anti-constitutionnel et virtuel. Parce qu'ils euh, ont utilisé tout simplement l'article 77, alors qu'ils n'avaient pas utilisé ça, sinon la reine l'aurait elle fait elle-même. Vous comprenez Elle-même aurait tout simplement fait ce qui aurait fallu pour dire, écoutez, vous avez le droit d'occuper euh, euh, le, le pouvoir et l'autorité de la reine. Je vais vous lire un document ici, euh, qui est quand même, ça c'est un document qui est, qui est quand même très très important. C'est un décès de la reine Victoria. C'est 1 Édouard 7, chapitre 38. OK. Et euh, le titre de cette fameuse loi-là, c'est « L'acte pour le vivre les doutes, la continuation » en exercice de juge des cours de justice fédérale et provinciale en cas de changement de règne. Puis là, provincial, le Québec n'est plus une province ici. Depuis 1960, c'est un État dans l'État national du Canada, mais c'est un État ici, et c'est le barreau du Québec qui a tout bougé ici. C'est l'administration de la justice du Québec qui a tout bougé et qui a défait le Canada. C'est pas compliqué, là. Donc, ça a été sanctionné, ça, de... comment? On n'a pas de parler de ça, c'est que des insignifiants ça. C'est pas ça qui est important. Ah, okay. Ça, c'est pas important, mais pas en tout. Ça, là, moi, les droits, on dit que c'est de même accessoire. Quand on rentre dans l'accessoire, on perd du temps à parler de ça. C'est comme on perd du temps à essayer de découvrir c'est quoi la franc maçonnerie, toutes les sociétés secrètes et tout ça. On perd du temps. Quand on sait la base, la balance, on oublie ça. Donc, ça a été sanctionné, ça, le 23 mai 1901, après le décès de la reine victoria Donc, euh, encore, je vais le répéter, c'est le chapitre 38, sanctionné le 23 mai 1901, puis le titre du, du chapitre de loi, c'est « Acte pour le sur la continuation en exercice des juges des cours de justice fédérales et provinciales, en cas de changement de règne. Il y a eu changement de règne, la reine Victoria, si tu veux, est décédée. Donc le plan 2 dit ceci, considérant que l'on a mis en doute si la commission des cours de justice fédérale et provinciale qui était en exercice pendant la vie de chez Majesté la reine Victoria subsiste toujours, malgré son décès. Et considérant qu'il importe de lever tous les doutes qui peuvent exister touchant la continuation de la validité de ces commissions, et de plénir d'autres doutes semblables aux changements futurs de règne, à ses compte Sa Majesté part, et avec l'avis et le consentement du Sénat, du Sénat canadien, et de la Chambre des communes du Canada, décrète ce qui suit. Il y a seulement un article, je vais lire l'article. C'est l'article 1. 1. Qui, euh, qui concerne les, le, les changements de règne seront sans effet sur les commissions des juges. Okay? Ça, c'est le titre de cet article-là. C'est le seul article qu'il dans cette euh, loi-là. Donc, ça dit ceci. Les commissions de tous les juges de cours de justice fédérales et provinciales, n'oubliez pas que le Québec, c'est une province, là, qui était en exercice au moment du changement de règne, arrivé par suite du lycée le feu, sa majesté la reine Victoria, ont continué et sont restés, continuent et restent, puis ça enlevé là c'est ENT, et restent avec un e ENT en pleine vigueur, malgré ce décès et les commissions de tous les juges de cette cours à l'avenir, et puis ça ils ne disent pas, il n'y a pas un temps, ce pas du lieu d'intérêt, mais ça, est fini, à l'avenir, ça c'est imprescriptible, continueront et resteront en pleine vigueur, nonobstant obstant les changements de règne. Puis je vais vous dire une chose, quand ils ont fait cette euh, loi-là, quand ils justement Édouard, donc, le roi Édouard VII, a appliqué euh, tout simplement euh, décrété parce que c'est un décret, il n'y a rien que le roi qui a le droit de faire les décrets. Ici, euh, le groupe a des décrets, euh, le, les, les premiers ministres ont des décrets, puis ça c'est carrément criminel, là, c'est pas compliqué, parce que euh, automatiquement, en faisant ça, deviennent souverains, vous comprenez Donc ça, ça veut dire que ce, ce chapitre de loi-là, chapitre 38, ça peut être en dessus de l'article 22 du Code civil du lois canada de 1866, qui dit que les droits royaux qui tiennent à la souveraineté et à l'allégeance sont imprescriptibles. Donc, euh, ça veut dire que euh, ça ne change pas dans l'avenir. Vous comprenez Ça ne s'éteint pas par simple passage du temps, Même s'il essaie de le faire. Et moi, ben, j'ai été assermenté le 23 août 2013 euh, à Ottawa, au bureau de William F. Pentney, qui était sous-ministre de la justice. Et ça s'est fait sur papier. C'était pas une, une assermentation normale, non il n'y a pas de, de voir, j'ai signé, et le sous-ministre a mis euh, son sceau sur euh, mon assermentation. et euh, l'honorable juge, William F. Caminé, aujourd'hui, il juge à la Cour fédérale du Canada, et pour communiquer avec sa majesté, il vient avec sa majesté, pas avec la reine, ni avec le souverain, ni avec la couronne, je dis « il vient avec sa majesté ». Ben, il faut communiquer avec la Cour fédérale. Donc, euh, là, si on revient, à la Cour d'appel du Québec, puis euh, je vais vous parler des juges euh, en de ça, mais en revenant à la Cour d'appel du Québec, mais la Cour d'appel du Québec euh, euh, est, est devenue euh, depuis 1975 la Cour d'appel, elle occupe le niveau du lieutenant gouverneur, alors c'est complètement mutuel, c'est illégal, inconstitutionnel et tout ça. Mais j'ai découvert aussi que la cour du Banc de la Reine, qui a cessé de fonctionner, normalement, en 1974, existe encore et elle est en vigueur. Elle est en vigueur. Donc, il y a deux cours, euh, de, deux cours suprêmes au Québec, présentement. Il y a la cour du Banc de la Reine, de 1974, qui est enregistrée à Revenu Québec. Et il y a la Cour d'appel du Québec, qui est enregistrée ici à Rémi-Québec, au registreur des entreprises d'Rémi-Québec. Et L'article 91-29 de l'acte 91, de l'Amérique du Nord interdisait l'enregistrement de toute institution d'autorité publique euh, dans une entreprise locale ou corporative. Vous comprenez C'est l'article 91-29. Mais euh, tout est enregistré ici. Même le Sénat canadien, la Chambre des communes du Canada, le Rassembleur général du Canada, tout ce qui existe, l'Assemblée nationale, le Barreau du Québec, les 10 millions de sont tous enregistrés à Revenu Québec au registre des entreprises de Revenu Québec. Même le modificateur général euh, du Québec est enregistré euh, à Revenu Québec. Tout est enregistré à Revenu Québec. Revenu Québec, euh, ça met le contrôle dont ces gens-là sont assujettis à toute l'administration de Revenu Québec, mais quand on regarde la Revenu Québec, euh, il y a beaucoup d'institutions en arrière de tout ça. Eux autres chapeaux, toutes ces institutions-là, si vous voulez. Et c'est là que s'est créée l'anarchie, l'oligarchie, la plutocratie et tout ça. C'est pas Revenu Québec. C'est rien d'autre que ça. Donc ici, le Canada est en danger. Le seul qui peut aider la reine ici est le peuple canadien et québécois, c'est la défense nationale. Peut-être que la gendarmerie royale du Canada peut peut-être faire quelque chose, mais la gendarmerie royale du Canada porte la désignation royale alors qu'il n'y a pas de reine ici. Et euh, vous savez que c'est à partir de 1952. La reine a été, a été reçue reine au Canada en 1953, quand elle a reçu l'option de de l'archevêque de Canterbury, de, de l'abbaye de, de Westminster, et qu'elle a été consacrée Reine du Canada, du Royaume-Uni, des territoires britanniques, au-delà des mers, défenseur de la foi. Elle est défenseur de la foi chrétienne, catholique et protestante, en notre Seigneur Jésus-Christ. je n'ai rien pour nos autres religions, ce n'est pas là la question. Je n'attaque aucune autre religion, sauf que moi, mes ancêtres, mon patrimoine, mes traditions et tout ça, ces chrétiens catholiques, comme ceux qui sont anglicans ou protestants, ben, ces chrétiens anglicans ou protestants. Vous comprenez? Et ces gens-là, il faut respecter leur, leur culture, leur rituel euh, religieux, si vous voulez. Et il n'y avait pas, simplement, à, à créer, si on veut, en 1985, la révolution de la couronne, qui fait qu'ils se sont débarrassés carrément il la monarchie ici. Parlez-vous de profondement, premièrement. Ça a commencé en 1774. Et aujourd'hui, ben, tout le monde, je vais vous dire franchement, c'est comme une ruche d'abeilles. Je ne sais pas si vous savez que dans une ruche d'abeilles, il y a seulement une reine. Okay? Mais là, ici, on fait le contraire. Pourtant, vous l'avez, l'exemple naturel dans la nature. Une ruche d'abeilles, il y a une reine, puis après ça, il y a toute une organisation. Il y a les ouvrières, il y a les... Il y a les soldats qui gardent la rue, c'est tout ce que vous voulez. Hein, c'est une euh, hiérarchie, c'est pas une anarchie. Vous comprenez? Mais ici, c'est le contraire. Donc c'est vraiment euh, les ouvrières à, à l'administration du temps. Et euh, c'est-à-dire, euh, c'est nous, -à dire euh, qui sommes, euh, comment je peux dire, on est, on est victimes de ça, parce que ceux qui ont remplacé la reine au pouvoir exécutif, c'est tout simplement les gens qui administraient le droit. Ce n'est pas les ouvriers qui travaillent sur la construction ou dans les restaurants ou quoi que ce soit, non. C'est ceux qui administrent le droit. C'est les avocats et les juges. Vous comprenez? C'est eux qui ont détruit le système. Puis les notaires en arrière, bien si vous voulez... Un notaire, s'il si, euh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas trop tôt dans son acte notarié, mais ben, ça va passer en cours, c'est toujours l'administration de justice qui décide, c'est les premiers judiciaires. Donc ça vaut ce que ça vaut. Ils ouais, ont à peu près tout le temps Oui, tu sais, c'est ben, n'importe quoi là. vous comprenez, ici euh, euh, comme tout fonctionne par prêt, non, quand on dit… Euh, la couronne, ou euh, le souverain, ou au nom du souverain, ou la reine, ou sa majesté ou quoi que ce soit, il n'y a plus rien de tout ça qui est réel, ça se trouve même les Non, ils utilisent ce nom-là pour se donner l'autorité et le pouvoir qu'ils n'ont pas. Vous comprenez C'est de la haute trahison. Donc, si on revient justement au... Comme je vous disais, parce qu'ici au Québec, le plus important, c'est la cour d'appel et la cour du Mans de la reine. Mais ça, ça appartient au registre des entreprises dans le Québec, j'ai tous les numéros d'enregistrement de ça, j'ai tous les documents, je les ai imprimés pour ne pas les perdre, parce que quand on connaît quelque chose, il faut l'imprimer, sinon si vous n'avez pas ça sur papier, automatiquement ils l'effacent, ils vont l'effacer les autres là-bas, mais moi je les preuves, j'ai toutes les preuves de ça, vous comprenez? C'est comme l'année euh, passée, en 2021, la cour euh, supérieure du Québec, euh, a annulé euh, son numéro d'enregistrement euh, au registre des entreprises de New Québec. Puis, euh, si ma mémoire est bonne, c'est le numéro 88-13-81-84-55. Et euh, ils ont supprimé leur numéro d'enregistrement. Euh, la cour euh, du vent de la Reine euh, et la cour d'appel, ils disent qu'ils ne sont pas immatriculés. Mais le numéro d'immatriculation, mais eux, il euh, faut simplement dire que ce n'est pas une immatriculation. Ça l'est pour tout le monde, sauf pour eux. Ah. Faut, faut vous comment c'est comme vu, le mensonge de la perfidie. Euh, le barreau du Québec, c'est la même chose. Le barreau du Québec, c'est le numéro 88 euh, 148 0 145. Ça, c'est le numéro d'enregistrement du barreau du Québec, au registrant des entreprises dans en le Québec. Et quand vous lisez le formulaire en question, en français, c'est le barreau du Québec. Mais en anglais, ils s'adressent comme étant, ils se désignent comme étant le barreau de la province de Québec. Parce qu'eux, ils ont pour leur dire qu'il ne faut pas que les Anglais soient au courant de ça. Vous comprenez? Alors qu'ici, ils disent que c'est le barreau du Québec, ils disent pas province. Ils savent que c'est une province ici, c'est un pays le de Québec depuis 1960. Vous comprenez? Donc, ce qui arrive, c'est que quand on applique le code criminel, le code criminel est censé s'appliquer euh, au nom du souverain. Quand il y a une poursuite judiciaire en chambre pénale et criminelle, c'est censé se faire au nom du souverain. Alors qu'il n'y a plus de souverain ici. Euh, c'est les commerces euh, qui ont pris la place. C'est euh, euh, l'économie des marchés. Euh, autant dans toutes les entreprises locales euh, et... Euh, ici au Canada, régional, ou un ça que vous voulez, tout ce qui est attaché directement aux banques, aux compagnies d'assurance et au marché Morsi. C'est eux qui ont le contrôle dans tous les pays actuellement. C'est eux qui ont les contrôles sur la guerre, qui ont les contrôles sur tout, tout, tout, tout au complet de Haddad. Vous comprenez? Donc, euh, oui. donc la... comment? C'est le discours. Bon, je vais vous dire, franchement, c'est du stock. Moi, je n'ai pas de misère avec ça. Vous, ça va être de l'écouter et de le partager. C'est ça qui est le plus important. Puis, euh, vous aviez posé la question la question du vice-roi. Okay? C'est une question que vous avez posée, ça, que j'ai eue hier, là, qui était dans vos là, documents. Moi. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, euh, ayant toutes ces connaissances-là, c'est que j'ai fait faire un saut un chauffe euh, pour filigraner, si on veut, les feuilles. Donc, euh, quand on appuie sur le chauffe, sur une feuille, ben ça imprègne à l'intérieur de la feuille. Et c'est un chauffe de vice roi OK? Il y a un numéro de dossier de cours là-dedans qui n'a jamais été respecté, hein, qui fait la preuve que euh, le, le vice-roi en question, c'est quelqu'un euh, qui s'est fait tromper. Euh, c'est quelqu'un qui doit qui protéger. Euh, la population de toutes les tromperies, de toute la perfidie, de toutes les crimes que commettent nos administrateurs politiques, les députés, les ministres, les juges et les avocats qui proviennent du barreau du Québec. Je vais épargner la la, la, la, la Chambre des notaires. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très commercial et ces gens-là, mais ben, ils ont perdu quand même beaucoup, beaucoup de galons. Ils pourraient même disparaître au compte puis tout pourrait se faire directement par les avocats et les juges. Vous comprenez, mais ça ne fait rien. Donc, euh, la Chambre de notaire, je n'y touche pas. Vous comprenez? Mais euh, ce qui se passe là-dessus, c'est que euh, quand j'ai vu toute cette situation-là, moi, puis après les connaissances que je possède euh, aujourd'hui, sachant que, n'oubliez pas que le statut de Westminster de 1931 est complètement illégitime illégale, inconstitutionnelle, anticonstitutionnelle et même intuituelle <coughs> à cause de en Conseil de 1897, chapitre 53, qui accorde aux juges l'immunité, qui accorde comme, pour au des juge, au juges, aux juges magistrats, il n'y a plus des officiers publics, accordent à ces gens-là l'immunité d'agir. De poser des actes sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada et des législatures provinciales. Alors que le Québec, c'est une province, n'oubliez pas ça, là. Imaginez-vous que cet arrêté en conseil-là a été tout simplement décrété. C'est euh, Donc, c'est un décret. C'est un arrêté en conseil. Et euh, ça s'est fait en 1897, ici, au Québec. Donc, les gens de Québec, si on regarde ça, ça accorde l'immunité aux juges qui posent qui, euh, des actes vexatoires. C'est écrit noir sur dans cette loi-là. Donc, les juges vexatoires possèdent l'immunité de vexer la population, de vexer la reine, de vexer tous les sujets de Sa Majesté, de vexer l'Église catholique, l'Église anglicane et notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en mitrage à Dieu. Ça a commencé ici, au Québec. En 1897, au chapitre 53, c'est un arrêté en conseil, c'est pas une loi, c'est un décret. Mais avant ça, euh, 1900, euh, euh, en 1893, il y a eu le fameux chapitre de loi 14, euh, dans lequel ils se trouvent à, à évaluer, si on veut les euh, l'autorité. Euh, C'est-à-dire le pouvoir de sa majesté concernant ses héritiers et successeurs. Donc euh, ils se sont débarrassés sur nous de la famille royale, puis ils l'ont fait au chapitre 14 de 1893. Et déjà c'était un crime ça, qui Mais c'est pas dire… Et jamais ces gens-là quand on fait ça, on aurait pu imaginer qu'avec l'informatique aujourd'hui, avec les ordinateurs, avec tout ce qui se passe à travers le monde… Présentement, jamais personne n'aurait pu imaginer que quelqu'un aurait pu faire euh, le de tout ça, aurait pu, euh, comment je peux dire, un, unir toutes ces, ces, ces informations-là pour dénoncer euh, et humilier la honte trahison de nos gouvernements politiques et judiciaires. Comprenez et moi, je l'ai fait. Je suis le seul qui a fait ça pour le Canada, pour les États-Unis et pour l'Europe. L'esprit saint, madame. L'esprit saint, c'est tout, rien de plus que ça. Moi, je suis un beau temps maçon, j'ai une huitième année, je vais avoir 71 ans cette année. Et puis, euh, c'est tout simplement l'esprit saint. J'ai connu mon bon pain, comme on dit, quand j'étais plus jeune, puis que je travaillais en four, puis que je faisais de l'argent, puis euh, comme tout le monde, comme n'importe qui. Et euh, moi, on dit, euh, moi euh, Saint Paul, alors, le, dit, tu sais, Saint-Paul, Jésus-Christ en avait fait un euh, de ses plus grands apôtres, si ce n'est pas son plus grand apôtre. Et euh, pourtant, Saint-Paul, c'était un persécuteur des chrétiens. Puis aujourd'hui, Saint-Paul était un peu partout. Mais moi, ouais, il a fait peut-être un peu la même chose avec moi, en euh, ramassant par le chignon puis en disant Aujourd'hui, tu vas faire autre chose. Et oui. Et moi, je suis pauvre comme gal, même votre chat est plus riche que moi. J'ai de la misère à avoir ce qu'il me faut pour, pour ma subsistance. Et vous savez que c'est là que j'ai fait une recherche concernant le règne humain et le règne animal. Parce que le, le, le, le règne fonctionne sur quatre règnes différents. Le règne animal, le règne végétal, le règne minéral et le règne humain. Mais le règne humain, ça a été effacé partout sur la planète. Ça n'existe pas, il n'y a pas de définition pour le règne humain. C'est carrément satanique et diabolique. Et euh, quand on rentre dans l'administration de la justice, peu importe dans quel pays, la nature humaine, la facto vraie nature humaine, parce que facto veut dire vrai quand on enlève le mot « de », la facto vraie nature humaine n'existe pas dans l'encadrement du droit dans l'institution du droit. Puis je ne dis pas que les avocats, les juges, c'est tous des gens là, qui, qui ne sont pas humains ou quoi que ce soit, pas du tout. Parce que ces gens-là, quand ils sortent de leur, de leur giron euh, juridique et qu'ils rentrent dans notre société, qu'on les rencontre, ces gens-là, dans, dans un épicier, un restaurant, sur le trottoir, hein, dans un centre sportif ou quoi que ce soit, ces gens-là sont de la même nature que vous. Mais en droit, ça n'existe pas. Vous n'avez aucune existence, vous êtes la propriété du gouvernement. Et votre nom, votre prénom, et votre prénom à vous c'est quoi? Moi c'est Carole. C'est Carole. Donc Carole, ton prénom n'a pas de date de naissance, n'a pas ni heure ni minute de naissance. Un prénom c'est un nom judiciaire. Et le mot judiciaire veut dire illégal et non conventionnel. Vous comprenez, non? le mot « judiciaire » dans le dictionnaire de droit, ça veut dire « illégal et non conventionnel ». Et ici, le Québec fonctionne par la loi sur les tribunaux judiciaires du Québec, chapitre de loi T16. Donc automatiquement, les tribunaux judiciaires sont illégitimes, illégales, inconstitutionnels, anticonstitutionnels, parce que c'est illégal et non conventionnel. Vous comprenez et euh, là, ce qui est à c'est que votre prénom, c'est un prénom judiciaire qui est illégal et non conventionnel, alors que votre nom de famille, votre nom de famille, c'est quoi? Fillion. Comment? Filion. Comment? Fillion. Fillion. C'est ça, comme le euh, mot des filions, voilà. Donc, euh, le mot Fillion, le nom de famille filion, ça c'est un nom légal. Et ce nom légal-là, lui, il a une date de naissance, mais... Il n'y aura jamais l'heure et la minute de naissance de Mme Pillon. Pas plus que ton prénom, Carole. C'est ça, Carole Oui, c'est ça. Ouais. Carole n'a pas, elle, elle n'a pas ni date de naissance, ni heure, ni minute de naissance. Parce qu'on est baptisé, quand on est baptisé, parce que ton nom à toi, là, je ne sais pas quel âge que toi mais moi, je suis en euh, mon nom de baptême, c'est Joseph, jacques Antoine, Pierre avec des traits d'union. Donc, ce n'est pas un prénom, c'est un nom composé inusuel qu'on n'utilise qu pas dans la société. Oh, je je l'utilise en droit devant les tribunaux judiciaires. Et euh, à cause du nom de famille, euh, écoute-moi, là, À cause du nom de famille, le nom de famille, c'est ça qui a altéré mon nom de baptême, à cause du nom de famille, ben, euh, le, le, le prénom en question ou le mon nom de baptême n'existe pas. Et ça, ça date de la loi 6, fruit de l'an 2, du 23 août 1794. Et cette loi-là emprisonnait les gens qui refusaient de porter un nom de famille. Parce que cette loi-là obligeait tout le monde à porter un nom de famille. Pas un prénom. Seulement le nom de famille, donc M. Normandin, Mme Fillon, et ainsi de suite, Mme Landry ou euh, M. Legault, tous ces noms-là, ça, ça n'a pas de vie. Vous comprenez? C'est une propriété qui appartient au gouvernement. Et c'est la loi 6 futur de l'année du 23 août 1794. Et quiconque voulait utiliser son nom de baptême, ou un de ses prénoms, un e un. -E -E", un nom qu'on peut retirer, parce qu'on ne dit pas un prénom dans ce temps-là, un des noms qu'on peut retirer du nom de baptême, un nickname, si vous voulez, euh, ça, c'était interdit. Tu ne pouvais pas utiliser ton nom de baptême, même au complet. Là. Alors que le gouvernement, lui, pour altérer votre identité, il a enlevé les prénoms sur votre nom de baptême, qui était un nom, qui n'était pas des prénoms. Comme moi c'est si Joseph-Garde-Antoine-Pierre. Normalement, les prénoms. Ça venait, ça venait de créer quatre personnes physiques distinctes, indépendantes l'une de l'autre. Puis étant donné que sur votre certificat de naissance, il où, s'est où marqué R et minute, il a revient des il ne pouvait pas en y écrire. Parce que ça, c'est comme si ma mère, quand elle m'a eu dans la même seconde, elle a eu Jacques, elle a eu Joseph, Jacques, Antoine et Pierre. Pour voir si une femme peut accoucher, quatre têtes de dans la même seconde. Vous comprenez? Mais ça, c'est l'illogisme de l'administration de la justice. C'est des gens qui se sont tenus tellement pour des dieux que leur véracité est devenue tout simplement un chaos total. Et euh, c'est un chaos mondial, présentement, ce qui se passe, présentement. Donc, euh, euh, la question de la nature humaine, c'est le règne humain. Et le règne humain, même si vous allez sur Wikipédia ou n'importe qui, le règne humain, ça n'existe pas. Quand vous écoutez Radio-Canada, ils disent que les ancêtres, c'est les extraterrestres. Vous comprenez? Et puis, ces gens-là, même si vous voulez, ils se moquent carrément de la religion. Il y en a qui croient au Big Bang, il y en a qui croient toutes sortes de choses, mais la question de ramener nos populations à Dieu et pouvoir témoigner... Euh, de, de l'existence, de notre existence qui vient de Dieu, qui ne vient pas des, des extraterrestres ou des bing Bang ou tout ce que vous voulez, ben ça il y en a beaucoup qui ne sont pas rendus là. Vous comprenez Puis là, il y a toutes sortes de choses. C'est certain que vous avez vu la méditation, il y a pas quelques de choses qui existent présentement pour essayer de ramener les gens euh, euh, un peu dans l'humanité parce qu'on est déshumanisé. Donc, euh, grosso, modo, grosso modo, votre prénom, qui est Carole, votre nom de famille, Fillon, c'est la chauvification de votre existence naturelle. Parce que vous devenez une existence juridique qui n'a pas de vie. C'est la, la chauvification, donc vous devenez une chose, et la désincarnation. Donc, un droit, Carole Fillon n'a pas de chair, n'a pas d'âme. Vous comprenez? C'est une chose, c'est un bien immeuble. Et dans l'article 374, 383, 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866, c'est bien écrit qu'on est des meubles bouffes qui se déplacent comme des animaux. Des meubles. Et le règne meuble, dans la création, ça n'existe pas. C'est le règne humain, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Rien d'autre. Et eux, ils ont créé le règne meuble. Et puis ce qui est meuble appartient aux banques, aux compagnies d'assurance et aux marchés boursiers. Oui. Vous comprenez C'est ça, ça qui merde, là. C'est ça, exactement. Donc, je ne sais pas si euh, en ayant fait le tour euh, de tout ça, euh, ça peut quand même euh, vous, vous rassurer d'une certaine façon. Et pour ce qui est du saut en question, moi, vous savez que depuis 1985, ben, on est la loi du Parlement du Canada, chapitre P1. Euh, la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de du le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Ça, c'est à l'article 2 de la loi du Parlement du Canada de 1985. Mais ça a été sanctionné par une femme, qui était le gouverneur général du Canada, Jeanne Sauvé. Et en sanctionnant cette loi-là, automatiquement, elle venait de sanctionner sa propre évolution dans son statut de gouverneur général. Donc, depuis Jean-Chonnet, en 1985, tous le les gouverneurs généraux, tous les lieutenants-gouverneurs dans les provinces, et tout ce qui a, qui a représenté le lieutenant-gouverneur ici au Québec depuis 1985, c'est tout fictif, c'est euh, inexistant, vous comprenez, et euh, c'est toutes euh, les gens qui, sans le savoir, occupe des postes sans autorité, sans pouvoir, et c'est tout simplement l'oligarchie, la plutocratie euh, qui euh, règne, on appelle ça l'État profond, c'est ces gens-là qui règnent ici. Et c'est pour ça que quand j'ai écouté la fameuse capsule vidéo de Maître Claude de que je vous ai euh, expliqué, eh bien, on sait que le gouvernement fédéral et le gouvernement Legault euh, complotent avec euh, la Chine, euh, pour euh, s'installer au Québec euh, afin de, de, de, comment je peux dire, d'espionner euh, tout le système euh, euh, de défense nationale des États-Unis et tout ça. Donc, euh, je crois que. En surplus, comment En, en surplus de, de tout ça, si de le faire ça. Il y a aussi, les Chinois auraient besoin de nos numéros. On a tous les pieds dans, le, dans notre oh oui, donc ah, c'est fait. Oui, oui, c'est certain, mais ça, tu sais, mon Dieu on, on ne peut pas dire « non, nous » ou quoi que ce soit, dans rien. on rien. On, on parle à travers notre chapeau quand on parle de ces choses-là. Et ça, on entend beaucoup de choses, là, de, de n'importe qui, de toutes sortes de… En tout cas, moi, je vais vous dire franchement, je n'ai jamais envie la la à l'avant des deux, et je sais qu'on n'existe pas dans le système comme tel, vous comprenez, on est tout simplement les facteurs vrais nature humaine, mais c'est nous, euh, nous sommes obligés, parce qu'oubliez pas que euh, il y a la loi, euh, non, c'est pas loi, même si on dit oh, « loi, il n'y a pas de loi nulle part au Canada, mais je suis obligé d'utiliser ce terme-là, j'ai pas le choix. Mais en, en 2006, euh, euh, c'est la loi, c'est la Commission d'accès à l'information du Québec, le règlement R4 qui interdit aux juges et aux euh, avocats de parler d'existence. De n'importe quelle existence, ils n'ont pas le droit de parler d'existence. Donc à partir de là, vous voyez automatiquement qu'ils sont en défaut, ils sont en crime contre l'humanité, les juges et les avocats. Et je ne peux pas te condamner parce que parce qu'il y a de très bons juges, je le sais, mais ils n'ont pas le choix d'agir comme ça. Eventuellement, ils vont rejoindre l'ordre de, de la vertu ou de la vérité. Donc, si ces gens-là peuvent éventuellement appuyer mes démarches et soutenir mon travail, ça va être pour la plus grande gloire de la population des libertés. Parce que l'article 33 de la Charte canadienne a dérogé depuis 1982 à toutes les libertés fondamentales du Canada et à toutes les garanties juridiques. Et le 10 janvier cette année, 2022, j'ai annulé l'article 33 de la Charte canadienne, les droits de liberté. Donc, je vais euh, simplement invalider à sa source même, à son origine même. C'est ça que ça veut dire annuler. Et euh, donc, là, euh, actuellement, si ça s'applique, si on à appliquer la dérogation en question, euh, c'est tout simplement euh, pour maintenir euh, la population en esclavage. Et c'est quand même un coup du bon Dieu qu'on a eu justement, qu'on ait ce, ce fameux convoi. Euh, qui s'étend à travers le monde présentement, on le voit, et euh, les peuples euh, veulent sortir de l'esclavage, et j'ai l'impression que c'est quand même euh, un bon départ présentement. C'est bien parti. Et, euh, moi je travaille pour, euh, pour aider la population, pour aider la population, et euh, j'ai été recruté par différents groupes euh, qui sont de bonne foi, et puis sauf que moi, euh, comme je, je dis, je suis un servant. Je, pas, je ne suis pas un serviteur. Je ne je, je fonctionne pas par devoir et par obligation. Je me fonctionne simplement par condition et par la foi chrétienne ou catholique. C'est tout. Okay. Vous comprenez? Euh, moi, si, si on accepte, on accepte. Si on m'accepte pas, je m'en vais. C'est tout. Pas, euh, vous comprenez? Je suis comme ça. Donc, vous allez... tout un. Comment? Est-ce que vous faites encore équipe avec Jean-Paul Portier? Euh, non, je ne fais pas un groupe avec Jean-François Fortin comme tel, euh, le voisin du du Canada, mais euh, j'étais avec euh, ce groupe-là, quand ils ont créé le grand avec Angèle Prince, euh, Paul Leblanc. Okay. On ne euh, voit plus rien euh, passer des autres. Comment? On ne voit plus rien rien passer de l'autre. Oui, il a passé un capsule vidéo dernièrement, là, je pense que c'est la semaine passée. J'allais même en vue parce que Jean-François Fortin, c'est quelqu'un qui est très, très brillant. C'est un, un accidenté de, de l'armée, donc il a retiré une pension, et puis euh, non, euh, mais je vais vous dire franchement, euh, moi, non, les gens, non, peu importe ce qu'ils font, tant que c'est correct, comprenez, euh, je n'irai pas contre qui que ce soit, c'est impossible. Parce qu'on a besoin de toutes les couleurs dans notre société. On a besoin de… de, de de gens comme Jean-François et d'autres personnes aussi dans différents organismes ou organisations différentes, distinctes. Euh, euh, un peu comme juste euh, Lanto, euh, elle a sa façon de voir les choses et tout ça. Il y en a de toutes les couleurs, comme on dit. Mais moi, je ne suis pas là pour juger, c'est seulement Dieu qui juge. Hein. Et les juges ici, malheureusement, euh, c'est des gens qui sont éprouvés parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de juges qui qui font des choses euh, euh, contre leur volonté, je le sais, comme les policiers, il y a beaucoup de policiers qui travaillent contre leur volonté, euh, qui sont obligés, si on veut, de, de, de violer leur, leur serment d'office pour euh, servir et protéger. Ils ne peuvent plus servir et protéger. Ils sont obligés, ils sont à la merci euh, des gouvernants qui, qui matraquent, si on veut, exactement la population, par toutes sortes de lois, de décrets, de, de confinement. Euh, de couvre-feu, euh, de passeport vaccinal et tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas une chose, hein, c'est que tout ce qui s'est produit depuis le début de la pandémie, même si ces gouvernements-là sont euh, sortes, sont, sont très vraiment rejetés euh, par une élection quelconque, ces gens-là vont être poursuivis parce qu'ils ont créé trop de mal et le mal qu'ils ont créé, éventuellement, on n'est pas au courant de ce qui s'en vient dans trois, quatre ou cinq ans pour les vaccinations avec, euh, la fameuse protéine spike avec l'oxyde de graphène et euh, avec le ARN messager qui se trouve à prendre le contrôle de notre système immunitaire naturel. On n'est pas au courant de ce qu'il y a là-dedans, mais ça va sortir ça. Et ça, c'est pour les années à venir. Là. Donc, euh, tout ce qui se passe présentement, que ce soit le jour ou que ce soit justement juste un plus beau, ces gens-là devront répondre pour les années prochaines, pour les années suivantes. Là pour l'avenir, ils vont répondre pour l'avenir de ce qu'ils ont oui. fait. Ce pas vrai que oui. ces valeurs vont ressortir comme si rien n'était. C'est pas vrai. Vous comprenez Mais oui. ils en ont, vont en avoir fait mourir, ils vont en avoir fait souffrir… Énormément, énormément. Oui. Et, et, et, et oui. si on va sur le oui. plan matériel, les faillites, les, les ménages, les, les familles qui se sont séparées, qui sont divorcées, qui, tout ce qui arrive, les enfants avec euh, les dépressions, il y avait un jeune, justement, ça a passé la semaine passée, où le jeune a voulu un jeune de 6 ans, je crois, qui a venu se jeter en bas de l'édifice, de, de le de troisième étage, il y en avait un le de tout ce qui se passait, tout ça. Et les enfants entre eux sont méchants aussi, vous comprenez? Et euh, il s'est fait euh, vraiment harceler par euh, euh, ses, ses collègues de l'école, c'est amis, vous comprenez? Donc c'est inacceptable, ça. C'est complètement inacceptable ce qui là. Et cette première dictature-là, première des choses, le Québec, c'est une part noire, ça. C'est un endroit où les Américains, où les Chinois, les Canadiens ici, les fédérales, vont tout simplement investiguer les États-Unis à partir du territoire québécois. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Complètement inacceptable. Donc, je ne dis pas que les Américains n'ont pas rien à se reprocher.